Bonjour les amis, c'est le tirage de mes, mes tricotins. voilà. Donc, euh, où en sommes-nous Il va y avoir euh, du retard sur euh, certaines décisions à prendre, euh, ou au euh, niveau du gouvernement. La question, il n'y avait pas de question, c'était globalement pour la France, qu'est-ce qui se passe Donc je pense que des décisions vont prendre du retard ou des actions, peut-être. Voilà. Des actions ou des décisions vont prendre le retard. Nous avons le retour. Donc, le retour euh, euh, de la famille, le retour de l'homme, femme, le retour du couple. Le retour du couple qui fait que... Bah, euh, nous sommes tous euh, aujourd'hui un peu dispatchés, euh, on n'arrive plus à s'entendre, on n'est pas d'accord sur les mêmes choses. Et bien ça va s'arrêter, ça va s'arrêter, on va se réunir. Donc euh, le retour euh, du masculin féminin, le retour du couple, le retour euh, du bonheur, le retour du bien-être euh, ça discute beaucoup en ce moment. Oui, on discute beaucoup. Alors euh, que ce soit, euh, euh, que ce soit euh, au niveau du gouvernement, mais je pense que c'est surtout euh, les gens qui se réunissent euh, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, les gens qui se réunissent et qui font que bah, euh, euh, ils prennent des décisions. Voilà, Ils prennent des décisions, d'ailleurs, voilà, Hein, euh, les décisions elles sont là elles vont euh, elles prennent des décisions par rapport euh, à un carrefour qu'elles doivent prendre euh, donc qu'on doit prendre tous d'ailleurs en France donc il euh, y a des discussions qui sont il y a des réunions des, des, des, des rassemblements qui sont en cours qui font que nous allons prendre des décisions parce que nous sommes donc à un carrefour, cette, cette carte, elle ressort régulièrement. Euh, nous sommes à un carrefour et donc nous avons des décisions à prendre. Euh, on veut euh, donc euh, nous enfermer. Donc, euh, le confinement, hein, il ressort, enfermement, confinement, n'est-ce hein, pas Voilà, euh, il ressort, c'est... Euh, indiscutable, ça, ça ressort sur tous les tirages que je fais, je ne suis pas une pro. Comme je vous ai dit, je viens de me lancer, mais euh, bon, ça ressort euh, tout le temps. Mais mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, nous allons avoir la victoire. Parce que, grâce aux discussions que nous avons prises, nous allons avoir la victoire. Vous voyez, elle est là. La victoire, nous allons finir par gagner. Il y a les roses, il y a tout. Voilà. Nous allons finir par gagner. Par contre, ceux qui nous ont enfermés, hein, ceux qui nous ont enfermés, eux, vont être en accusation. Il va y avoir des accusations. Et euh, très prochainement, hein, les accusations et la loi. Vous voyez? Accusations et loi. Elles sont sorties toutes les deux en même temps, je peux pas mieux dire, elles sont sorties toutes les deux en même temps. Donc, euh, accusation, la loi va enfin faire son travail, euh, depuis le temps, hein. il serait peut-être temps qu'elle fasse son travail, son vrai travail. Et nous, avons, nous allons avoir une naissance, et une naissance c'est un renouveau, voilà, c'est le renouveau, c'est une nouvelle... Bah, une nouvelle naissance, quoi. une nouvelle vie, une nouvelle, ré... une nouvelle naissance. Euh, quelque chose va se passer, nous allons, grâce aux accusations et à la loi, nous verrons quelque chose de bon arriver. Une naissance, naissance d'une nouvelle situation, d'une nouvelle façon de faire, d'une fa... d'une nouvelle façon de vivre, d'une nouvelle... Attendez, parce que là vous avez... Voilà. Euh, d'une nouvelle façon de penser. Euh, Peut-être même qu'on va prendre compte qu'on est des êtres libres et souverains et qu'il ben, est temps maintenant de laisser derrière nous euh, tout ce qu'il en est. Et nous sommes à la naissance. C'est-à-dire que comme une femme qui est en train d'accoucher, euh, on, on est dans les contractions, là, avec euh, l'enfermement... Euh, euh, L'enfermement, les accusations, la loi, nous allons aboutir à une naissance d'une de quelque chose de nouveau. Et en général, les naissances est toujours très positif parce que c'est le bonheur, quoi. C'est le bonheur. Vous voyez, l'enfant qui sort de son œuf, c'est le bonheur, c'est l'éclosion. Et quand je vous parle de bonheur, je ne vous mens pas puisque on finit avec la joie. Voilà, nous avons la joie. Donc euh tout va bien finir. Bon, ça va prendre du retard, mais au final, tout va bien finir. Euh, voilà, je voulais faire euh, un tirage de l'oracle de Béline pour confirmer tout ça, mais au final, je pense que c'est assez clair et que, ben, euh, après les États-Unis et euh, tout ce qui se passe là-bas, maintenant, on a bien compris que là-bas, c'était un jeu. Euh, que c'était un film là-bas, mais euh, partout d'ailleurs aussi, d'ailleurs, partout ailleurs aussi, euh, ouais, j'ai mis ma petite bougie, partout ailleurs, c'est un jeu, c'est un film, nous sommes les acteurs, mais bon, bah, euh, on peut changer euh, notre rôle d'acteur euh, à tout moment, et c'est ce que nous allons faire, nous allons arrêter d'être euh, les esclaves pour devenir euh, des êtres libres, nous avons la joie, nous avons la victoire, nous avons les accusations pour eux et la loi de notre côté, ce qui va nous donner une nouvelle naissance. Voilà, bon, ben, c'était le tirage pour aujourd'hui. On est le mercredi 27 janvier 2011. Euh, je vous souhaite à tous une très bonne journée et euh, n'ayez pas peur, tout va, tout va bien aller, ça va être long. Mais si on reste... Euh, sur nous, si on reste centré, si on fait ce qu'il faut et si on prend les bonnes décisions, nous avons la joie qui nous attend. La joie. N'oubliez pas. Bonne journée à tous. Je vous aime. Bye.